Bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, on vit une Coupe du Monde absolument magnifique. La Tunisie vient de fracasser l'équipe de France. Ce qui veut dire, mesdames et messieurs, que l'équipe de la Tunisie, la nation tunisienne, va participer aux phases finales de cette Coupe du Monde. Tu te rends compte de cette dinguerie monumentale Tu te rends compte de ce que je suis en train de t'expliquer Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas qu'une seule équipe africaine en phase finale, mais deux équipes africaines en phase finale Quand tu regardes le parcours qu'elles ont fait dans les poules, c'est un parcours de combattants, de vaillants. J'ai rarement vu un parcours aussi flamboyant. Ils arrivent face à la Croatie. Deuxième à la, à la, à la, précédente, coupe du, à la précédente Coupe du Monde. Ils étaient arrivés jusqu'en finale. Ils ont perdu face à l'équipe de France. Hein Ils ont fait match nul face à la Croatie. Ce qui veut dire que la Tunisie est une équipe du top niveau. On n'est pas là pour se mentir. On dit la vérité. Ensuite, il y a eu une défaite de la Tunisie. Moi, personnellement, je me suis dit, tout est terminé. Je me suis dit, c'est fini. Voilà, la Tunisie commence à tomber dans les travers. Peut-être elle a eu un petit peu de pression. Mais non, c'était juste... Ils ont juste trébuché. Tu vois ce que Ils ont trébuché comme ça. Et après, ils se sont relevés. Ils ont vous dit, comment ça Là, on va aller jouer contre l'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde. Et vous pensez que nous, on ne peut pas les fracasser vous pensez que nous, on ne peut pas les fracasser Bon, je sais qu'il y en a plein qui vont dire, et à juste titre, que l'équipe de France n'avait pas l'équipe première. On va pas se mentir que là, l'équipe de France était vraiment très diminuée. Ce qui n'enlève rien à la victoire de la Tunisie. Ça, je tiens à le dire. L'entraîneur de l'équipe de France a choisi des joueurs du top niveau. Selon lui, il les a mis au Qatar pendant la Coupe du Monde. Ils ont perdu face à la Tunisie. Le reste... Ça ne regarde personne. Il avait tous les joueurs à côté de lui. Il avait la possibilité de rester avec du top, du top. Il a voulu faire tourner. Ça C'est une défaite. Une défaite monumentale. Donc ceux qui vont dire, oui, c'est l'équipe B, blablabla, je ne sais pas quoi. Non, ça, je n'accepte pas. Tout ce que vous pouvez dire, c'est que là, Didier Deschamps, il doit apprendre de ses erreurs. Il ne doit plus jamais faire jouer les Marseillais. C'est tout ce qu'on a à dire. Sinon... On n'a rien à dire par rapport à la victoire méritée de la Tunisie. Parce qu'on ne va pas se mentir. L'équipe de France était bloquée à tous les niveaux. Bloquée à tous les niveaux. Milieu, c'était terminé. Sur les côtés, terminé. Défensivement, ils n'ont rien pu faire. Bon, après, quand ils ont commencé à faire rentrer les joueurs euh, un petit peu professionnels qui ont l'habitude de jouer dans des grands clubs tels que le Paris Saint-Germain, Barcelone, l'Atlético Madrid, on a pu voir un autre visage de l'équipe de France et on a eu peur Parce que jusqu'à la fin du match, vous avez vu, heureusement que l'arbitre et la VAR est venu rétablir la justice. Vous vous rendez compte La VAR qui sauve un pays africain Mais où on va On marche sur la tête C'est du grand n'importe quoi Non mais il fallait qu'il y ait une Coupe du Monde qui se passe au Qatar pour qu'on voit deux équipes africaines se qualifier en Coupe du Monde. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu ça Moi, en tout cas, euh, je suis né hein, depuis je ne sais pas combien d'années. Je crois que j'ai vu ça qu'une fois dans ma vie. Tu te rends compte Deux hein Deux équipes Et en plus de ça, toutes les équipes ont encore la possibilité de se qualifier. Le Cameroun peut aller fracasser le Brésil. Le Ghana peut encore se qualifier. Le Maroc Le Maroc c'est comme une lettre à la poste. Un petit match nul, une petite victoire. Hop, oh, on n'en parle plus. En tout cas, je tiens à féliciter ce peuple tunisien qui n'a rien lâché, qui a montré que le football, c'est comme ça. Quand tu rentres sur le terrain et que tu montres que tu as plus envie et que tu as du talent, hein, il voilà, y a tout qui marche. En plus, vous avez sorti le Mali, équipe et pays dont je suis originaire, donc il va de soi que vous passiez au moins en phase finale, parce que c'est pas la Tunisie, ils viennent ils fracassent le Mali pour aller en Coupe du Monde et ils passent pas les poules quand même, hein? on ne frappe pas le Mali pour aller faire de, les troubadours, les clowns non, quand tu frappes le Mali c'est pour aller montrer que tu as frappé le Mali donc merci aux Tunisiens qui honorent euh, le Mali en se qualifiant euh, voilà, donc, euh, vous nous avez pas battu pour rien. Et donc, on va continuer à vous soutenir. Oh, Argentina. Mission accomplie. La poule gars va passer les poules. Mon gars, c'est fait. Et en plus, l'Argentine, ils vont affronter qui en huitième L'Australie. Voilà, la chance qu'ils ont. Les Australopithèques. Oh, ça va être un score de tennis, vous allez voir C'est plus l'Australie, c'est l'Open d'Australie Voilà, les gars ils vont gagner 7 à 1 l'Argentine. Même l'équipe de France, les gars, on est bien tombé. Voilà, facile. On va mettre l'équipe 14 encore. Voilà, Verretou, tout. 10 10, on va les mettre, les gars. Voilà contre la Pologne, la Pologne, les gars. Voilà avec Lewandowski. C'est Lewandowski. Allez, vent, on va, Lewandowski, Lewandowski. C'est la période de Noël, c'est la période du ski en plus. Vive le vent, vive le vent, vive Lewandowski éliminer les vandoski, les vents whisky. Vous allez voir qu'une bouteille de whisky. <musique> sale vicieux, au lieu de protéger notre légende française, Benzema les gars, il a quand même ramené le ballon d'or à la France, on est tous censés le remercier par rapport à ça les gars mais non, on crache sur lui on est le seul pays qui crache sur nos légendes nos propres légendes, et on va sucer les légendes des autres pays hein, quand il y a le Brésil, ouais Vénissus Vénissus on le suce, hein. et Benzema on le descend, et ça c'est la vérité les gars, combien de temps ça va durer et pareil, qu'est-ce qu'ils ont fait en début de semaine ouais, d'après le règlement Benzema serait champion du monde même s'il joue pas, tout ça c'est pour foutre la merde. Alors que Benzema il a, il a rien demandé Benzema. Est-ce qu'il a demandé d'être sur la liste même s'il n'est pas là Il a rien demandé. Tout ça pour que les gens ils aient un débat. Ouais mais non Benzema ne mérite pas d'être champion du monde. Vu qu'il n'a pas joué, il s'en fout, il n'a rien demandé les gars. Il n'a rien demandé, ce n'est pas lui qui a dit ça. Oh là, c'est les médias une fois de plus. Donc ça ne fait pas des débats sur les paroles de Benzema, ça fait des débats sur des calomnies des médias. C'est ça le problème, sur du mensonge